Il faut le couper, s'il vous plaît. Non, il, faut, il faut diminuer même voilà. le volume pour éviter que ça fasse en gros. Monsieur Loisir Legrin. Non, ce n'est pas Monsieur Loisir Legrin. Non, monsieur. Couper, <rire> monsieur. coupez le monsieur, son. Monsieur vous plaît. Marco, vous Voilà, il faut diminuer. Je carrément le son. Alors. Voilà. D'accord, très bien. Donc, c'est situation matrimoniale pour euh, Madame Vital. S'il te plaît. Euh, monsieur. Alors, je vais l'aider. Ah. Voilà, voilà. Bon. Vous éteindre le téléphone. On couper le son. Ici. Carrément, voilà. voilà. C'est bon. Okay. Voilà. voilà. Bon, ce sont les aléas du direct. Mais ça va aller. OK. Bien. Monsieur le juge, c'est bon. Alors, Je pense que les présentations sont faites. Ah, oui, avant de passer aux euh, différents chefs d'accusation, j'aimerais demander à Madame Vital. Oui. Vous pouvez lever la main droite, dire la vérité, rien, jurer de dire la vérité, rien mmh. que la vérité. <rire> ben, je le jure. <rire> Monsieur Marco Vessacier, Marco levez la main droite, dites que vous, la, vous allez jurer de dire la vérité, rien que la vérité. Je okay. le jure. Okay. Monsieur le procureur, Monsieur le juge, les chefs d'accusation. Mais avant, euh, rappelez le numéro de téléphone. 27 225 08 200. 27 225 08 200 pour nous appeler euh, en direct euh, pour accuser ou défendre le couple Radiv euh, euh, Ou bien voilà donc euh, et vous pouvez nous suivre aussi sur la page euh, Facebook euh, Trace euh, Côte d'Ivoire euh, et aussi sur la radio 95. De la bande FM. Ceci dit, monsieur le juge, oui. nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Bien sûr. Pourquoi le chef d'accusation, nous en avons combien Alors, c'est un, un procès combiné, donc je pense qu'un seul chef d'accusation. Euh, J'ai demandé, monsieur le juge, mon bureau a demandé à ce qu'on paraisse ici, le, euh, madame Vital et monsieur Versace, oui. parce que nous avons vu sur une chaîne de télévision une déclaration de mariage. Et étant des personnes qui veillons à l'intégrité de ce territoire et à la paix sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas voulu alimenter les débats et avons voulu savoir un peu plus sur ce type de relation. Je rappelle qu'il y a eu beaucoup de buzz par le passé sur des supposés mariages entre artistes et autres artistes, pas que eux mais d'autres personnes. Et donc, pour nous, c'était important de mettre le point sur les I et les Y et les J. Maintenant, on va mettre point sur Y, Monsieur le juge. C'est mmh. pour cela que je vais demander à Monsieur Marco Versatier. Avant, vous étiez euh, un peu dans la Jet Set, selon nos informations. Euh, que, quel rôle aviez-vous au sein de la Jet Set, déjà, avant euh, En fait, il, faut truc, il, faut, il faudrait que les gens comprennent certaines choses. La Jet Set, c'est un, un groupe d'amis. Il y a beaucoup qui, parmi nous, qui n'ont pas décidé de chanter que tel que Coin, tel que L'As des As. Ouais, Bédel, Patacé, tout ça. Mm -hmm. C'est un groupe d'amis, c'est jeunes gens qui sont arrivés en Occident, qui sont impatriés en Occident, qui se retrouvent, ils ont la même vision de la vie, les mêmes folies. Donc, du coup, on devient des amis. Mais, euh, après, il y a certains parmi nous qui sont, qui ont été les premiers à vouloir faire carrière musicale. Donc, c'est eux que les gens ont connu réellement. Sinon, c'est pas une question de, c'était pas un gouvernement qui, où il y avait une hiérarchie. Non, non. Personne ne paye le loyer de qui que ce soit. Personne ne paye à boire à qui que ce soit. Personne ne paye à manger à qui que ce soit. Mais on connaissait les tout. membres de la Jet Set. Vous, on vous voyait derrière les gens de la Jet Set. Les gens ne connaissaient pas votre rôle. On dit souvent, il y a des gens qui disaient que vous étiez de là, mais vous n'êtes pas des statuts. On, on a fait par exemple le président Duxaga. et C'est quand même une hiérarchie. On avait le Mola, on avait les Lino Versace. Mais vous, parce que le nom même Versace, ça, tire, ça part de la Jet Set. Si je ne me trompe pas Non ça c'est je, la... je, je pense que beaucoup de personnes sont ignorantes C'est l'ignorance ah. Réclairez-nous eh, Ves... alors, c'est pour ça que vous êtes dans ce tribunal Parce que Versace à la base C'est un couturier italien Oui, oui, voilà. on le sait Gianni Versace et après quand il est décédé Sa soeur elle a pris la, a pris la, la relève Ce qui est devenu euh, Donatella Versace Et moi à la base Comment je commence mon aventure Je commence mon aventure en Italie je suis de 18 ans par là, donc déjà okay. en Italie, moi je portais déjà cette mac avant même que l'événement de Coupé-de-Calais va arriver mm -hmm. Je suis en train de parler des années 99-2000, le Coupé-de-Calais est né pratiquement en 2002-2003 Donc je portais ça et vous savez quand vous, vous êtes dans, dans des endroits, les gens ils vous attribuent des, des spédos par rapport à vos vêtements, des choses comme ça c'est Donc c'est la est manière née. de s'habiller en fait et Voilà, c'est là qu'elle est cette histoire de Versace Après Alain c'est quelqu'un que je connais euh, qu'on se connaît depuis il y a longtemps Alain c'est Lino Versace voilà, Qu'on okay. se connaît depuis il y a longtemps Mais bon, au départ euh, Quand tu vas à l'aventure pour te chercher Il y a certaines choses que tu n'as pas envie de faire Il y a certaines choses que tu as Parce que tu es prêt à tout pour réussir ta vie Et une fois, que une fois que tu penses que ce genre de choses là Tu ne peux pas les poser comme ça Donc du coup ceux qui ont décidé de, de sortir en premier C'est eux que les gens ont vu D'accord, d'accord. Voilà. Comme j'ai cité euh, le nom de pas, pas mal de point personnes, point point tout, tout ça. ça mais jusqu'aujourd'hui, sont... bon, aujourd'hui si tu demandes à quelqu'un qui est sur le béton, il sait même pas. Pourtant mmh, c'est mmh, un refrain. Mmh, mmh. <rire> vous, vous, vous étiez danseur, vous avez fait de la danse contemporaine. Oui, je fais la danse, je fais vertoscope. Ah, je comprends. Est-ce est que c'est la danse qui vous a attiré vers Vital parce qu'elle aussi elle a fait Vartoscope, hein Non, jamais. Ah, vous n'avez pas fait ça vous, vous étiez danseuse auprès d'artistes. Oui. D'accord. Donc vous avez un côté commun dans la danse. Ça se voit qu'il y a beaucoup d'affinités Vital, on espère que cette fois-ci C'est pas du buzz Sinon on va te lapider Parce que nous on n'aime plus cette histoire De buzz dans de fait des couples On espère que cette fois-ci c'est sérieux Donc à votre avis, je suis trop idiote pour faire chaque fois les mêmes buzz Non, c'est parce qu'on a dit Nous on espère que cette fois-ci c'est sérieux Pourquoi espérer même Pourquoi avoir cette pensée en fait Mais parce qu'on ne sait jamais À quoi s'attendre avec vous les artistes Non, vous pensez que mon cerveau ne tourne pas si à chaque sortie de chanson, il doit faire un buzz de mariage, tu sais que je suis idiote. Non, mais on ne parle pas des sorties de chanson, on parle déjà de. Oui, mais c'est ce que j'entends. Que chaque fois qu'elle sort une chanson, il faut qu'elle fasse un buzz. Non, mais là, nous, on n'est pas. Je suis désolée. On n'est pas J'ai déjà fait un buzz de mariage, je suis passée ici, ce plateau. Et c'est suivi d'une chanson. La chanson m'a été déjà annoncée avant même que le buzz commence. Alors, c'est quelle chanson Depuis que je suis avec ce monsieur, ça fait plus d'un an, c'est la quête de mes chansons qui parle d'amour. Jusqu'à vous espérer voir un clip qui a de buzz. Bon parce Alors, que parce que il y a des je, choses qui sont à la vérité je, je donc, le vous, dis, mais vous voulez tout nous je, le, post, je le, le, le dis problème. Alors monsieur monsieur monsieur Marco Versace euh, vous êtes assez courageux parce que euh, quand vous voyez euh, Vital on a parlé de buzz mais il y a eu quand même ce buzz avec Momo Wang euh, les gens ont dit que euh, euh, c'était pas sérieux et vous vous regardez ça vous décidez quand même de vous Mettre dans cette aventure Je veux dire, à part l'amour Parce que c'est ça qui peut pousser Qu'est-ce qui vous a plu en, en, en vital Moi je suis pas un homme à calculateur Je suis pas une calculatrice qui va calculer Comment est-ce qu'on va se positionner vis-à-vis d'une femme Ça ne m'intéresse pas mm -hmm. Je rencontre une personne que je pense que si la la personne a la tête Si les épaules, moi je vais avec la personne mm -hmm. C'est comme ça que je fonctionne mm -hmm. Le titre des artistes, de, de danseur, De de qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a aucun homme qui est parti avec le parti intime d'une femme Donc moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas D'accord, on va revenir juste après la pluie. Merci oui. monsieur. Trace. Ton match continue dans le tra Quiz Tu veux te faire un max de cash mmh. Mmh. On m'appelle au téléphone, on me dit où tu es. Mais arrêtez de mentir au téléphone.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 Oui, ah, mais, vois, attends, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais, mais baoulé, c'est une grande langue. Oui, mais voilà. après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. C'est ah, pas une nouvelle du soir. Oui. Tu vois, donc euh... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate.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 on me dit où tu es. levez-vous sur Trace FM. Bien, euh, monsieur le procureur. Oui, oui, 27 225 08 200 pour réagir. Oui. Et sur la page, la page Trace. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez partager le direct. Mettez beaucoup de cœur parce que euh, le procureur a vraiment beaucoup de dossiers à faire sortir. Monsieur Marco Versatier. Euh, vous, comment vous êtes rencontré avec Vital? C'est dans un studio d'enregistrement. Pour nous donner plus de détails par rapport à cette rencontre, un peu raconter à la cour comment vous, vous avez fait la cour. Oh, c'est pas, pas, extraordinaire. C'est comme tout le monde. Quand tu vois une nana qui te plaît, tu vas vers elle. Tu vois. Moi, je l'ai vu, je l'ai vu au studio et m'a plu. Je suis venu vers elle. Voilà. Le studio, c'était, chez qui? Au studio à Abidjan ici, mais je n'ai pas envie de, de faire la publicité. Et c'était Sarabon Oh, Ça, peut-être une, une année et demie, des choses comme ça, je crois. Une année et demie. Donc euh... ça fait un année et demie que, que y, y, y, y, vous avez commencé à vous voir ou bien vous le connaissiez pas, par le passé, Madame Vital Non, j'entendais son nom, mais je ne le connaissais pas en personne, en fait. D'accord. Et c'est lors de ce studio que oui. vous avez échangé Oui, j'étais en séance et chaque fois, il y a quelqu'un qui appelait l'arrangeur pour passer aussi faire une séance. Donc mmh, l'arrangeur qui disait non, je finis à tel moment, finis à tel moment, moment. jusqu'à après il y a eu coupure d'électricité mmh. et donc euh, lui il était venu, mais il est resté garé en dessous près le studio en hauteur. Mmh. Voilà. Donc moi je suis sorti, bon je l'ai vu, j'ai salué comme ça, je suis parti. Mmh. Le lendemain encore je suis revenu pour la suite de la séance vu qu'ils avaient coupé l'électricité et la même personne encore appelait l'arrangeur parce que la personne voulait travailler également. Donc j'ai dit ah mais c'est qui qui appelle depuis depuis ça finit. Mmh. Et c'est comme ça que l'arrangeur m'a dit « Non, que en fait, il m'a parlé de lui. Que »« Non, que c'est un vieux quand tu parles de lui, tu souris <rire> ?» C'est juste, vous savez, c'est la à la, la, la, la partie Là, on a je, commencé je à avoir cette Il y, y a un vieux, c'est mon vieux père. Mm -hmm. Il te kiffe, il te cherche depuis. Il dit, ah hein, bon. Ah, c'est l'arrangeur qui a dit ça. C'est lui qui m'a ah, donné la main. Il est arrangeur, arrangeur de vous deux. Donc, moi, j'ai vu, c'est un peu comme de la plaisanterie, en fait. Parce que je me dis, tu sais, moi, j'ai une idée d'arrêter des gens de la guette 7, des boucantiers, mm -hmm. les gens qui. Les garçons qui aiment les bling-bling-là. Mm -hmm. Moi, je, je me méfie un peu d'eux parce que c'est des gens, pour moi, euh, il ne reste pas la femme, en fait. C'est ce qu'on a l'habitude de voir. Uh -huh. Donc il m'a dit, oh, arrête, connerie, là, pardon. En travaux, on va avancer. Uh -huh. Et c'est en travaillant que le monsieur, il est arrivé. Et qu'il est arrivé, il était son ami, qui est un artiste aussi, Rico Amage, qui est salué au passage. Uh -huh. Ils sont montés, ils étaient assis, on se saluait tranquillement. On essaie de sympathiser, vite fait. Vous que moi, euh, je, je vous sympathise facilement. Quand vous parlez de lui, arrêtez de sourire. Mais monsieur le juge, vous avez un problème avec l'amour Non, non, non, non, non. D'accord, répondre nos questions. Oui, d'accord. Donc quand vous l'avez vu rentrer, est-ce que votre cœur s'est coupé Vous avez dit, oh, le gars, il est un genre. Oui. Ah bon, hein Oui. Ah. Parce qu'il est présent. Il était. Il, hein, il, est, il présent. est présent. C'est-à-dire. Et qu'il est rentré là, il y a une présence. Il est imposant. Il a eu une présence. Une présence. Le, le, le parfum Je qu'il qu y a quelqu'un qui est rentré. Voilà. voilà. Et ça a coupé votre cœur. Mais vous avez fait euh... un peu genre. Bien sûr que les femmes <rire> genre. <rire> Comme les femmes. <rire> et, et comment vous donner le numéro euh, oui, c'est le même jour après, après la séance. Il m'a même aidé à travailler, bien sûr, euh, la chanson en cours. là ah, okay. Et puis, ouais et Qui l'a après... envoyé ah, et non, il, ça, il, Personne il... ne m'a envoyé. Non, il est venu travailler. Il a, il a donné les cœurs. Il est venu, ah, okay. faire, bouquin, il est venu Parce... faire une chanson. Il est venu faire cette chanson de bouquin. Il est venu faire une <rire> chanson. Ben, il chante pour faire le bouquin. Il ne pas pour chercher l'argent. Pour chercher la l'argent. Avec... Moi, il est vide ouais. ça. D'accord. Voilà, lui, il est venu faire cette chanson de bouquin. Mmh. Donc c'est comme ça, comme c'est ma science. Donc il m'a donné quelques coups de main pour avoir l'arrangement et tout ça mmh. Et puis après ça on a, on a eu à échanger des numéros et tout ça Et après il partait, il se passe à muser quelque part, il m'a évité, il a dit non je ne vais pas mmh. Et il est parti, et c'est comme ça, qu'on a commencé à s'écrire au fur et à mesure Mais il a insisté combien de temps avant que vous acceptiez Ça a duré ça, combien de temps Ça a pris temps? un peu de temps, je ne vais pas dire combien de temps précisément Mais euh, après il ne m'a pas dragué sur le champ C'est l'arrangeur qui m'a fait savoir que le monsieur il me kiffe mais lui, il ne m'a pas dragué Donc, sur Donc, l'arrangeur, il a juste arrange votre numéro. morceau et puis l'arrangeur dans votre... Non, mais l'arrangeur, c'est son ami aussi. Ah, c'est un beau arrangeur. Moi, je le savais Il il y a très très longtemps. Mm -hmm. Voilà. Et on a changé le numéro, on s'écrit, mais il ne dit pas... Clairement qu voilà. qu ce qu'il veut. Voilà. Jusqu'à ce qu'il Mais vous, vite. vous voyez où il veut partir Non, parce que l'autre m'a déjà dit. Ah, d'accord. Donc, je le la... laissais venir mm -hmm. au bout de ses idées, en fait. Vous n'étiez pas assez courageux, Monsieur Marco Vers pourquoi vous avez eu peur pour le dire? il ah, y a plusieurs manières de draguer. C'est sa technique. Donc peut-être va répondre. Pourquoi vous avez eu peur de dire tout de suite? Non, c'était pas une question de peur. Draguer, c'est pas. Nous sommes des grandes personnes aujourd'hui. Draguer, c'est pas. Je viens devant toi, tu, je t'écris une lettre et puis comme avant. Et puis quelqu'un mmh. va te dire non. J'attends ma réponse. C'est pas ça. Draguer. Draguer. Il y a plusieurs manières de draguer. Même simplement dans les yeux, ça drague. Mmh. Avec mmh. l'argent aussi, on drague. Mmh. Ah, vous, physique, vous avez utilisé l'argent? Non, je ai dit simplement. Mais un, un peu quand même? Même pas. Bon. Vous savez, quand, quand Dieu vous bénit, vous n'avez pas besoin d'exposer. On le voit simplement. Donc, euh, des gens qui sont intelligents, ils savent. Non, si tu es bien ou pas. Dieu vous a béni. Euh, oui, êtes... ouais, je peux le dire comme ça, sérieusement. Donc, du Parce coup, que ça contribue viens... un peu à. Non, de là où je viens, ce n'était pas évident. Parce que ah. faudrait, faudrait qu'on dise la vérité, la vérité aux gens. Moi, je viens d'une famille où manger une fois était très compliqué. Mm -hmm. Donc, je sais ce que c'est que la précarité. Je parle même pas de, de pauvreté. J'ai dit précarité. Le mot, il est fort. Tu as dit, tu dois manger des kilomètres pour aller à l'école. Mm -hmm. Et tu reviens à midi. c'est même pas sûr que tu trouves quelque chose. Tu retournes encore à 14h et que tu reviennes encore à 18h. C'est là que tu vas récupérer peut-être... Euh, oui. la farine de maïs que peut-être la maman elle a pu faire, tu dois aller faire piler ça, revenir pour qu'elle puisse fabriquer quelque chose pour toi, c'était pas évident donc euh, moi j'encourage les jeunes gens par rapport à cela, moi, je, donc pour moi sérieusement, de là où je viens même Barack Obama n'a pas fait ce que j'ai fait de ma vie que ce soit Bill Gates ou pas, ou qui que ce soit... Non mais Monsieur Macron veut ça que que là vous, êtes, vous êtes partez loin. J'ai dit, est-ce que vous avez utilisé les moyens que Dieu vous a donné aujourd'hui pour impressionner veux... Vital Non, je n'ai pas... pas... Vous avez juré de dire la vérité, c'est ce que nous voulons savoir. Un... Ce n'est pas une question d'impressionner, ça n'impressionne pas, parce que quand tu veux impressionner quelqu'un, c'est des... le style, tu arrives tout de suite, voilà une voiture, voilà une maison, des choses, non, pas ça. Mais oui. non mais quand, euh, je, je veux je veux expliquer un peu Expliquez la question le, de oui. Monsieur le procureur ça veut dire que euh, Monsieur l'accusé oui. vous voyez une belle femme oui, oui. Et vous voyez la tenue les tenues qu'elle porte au fur et à mesure que vous vous voyez oui. vous, vous dites que quand même oui. il faut goût, que j'aie le minimum ah. oui. mais quand vous voulez l'inviter à manger oui. vous l'amenez pas au Placalidrome jamais au garbadrome. Oui. c'est notre quand même national hein. oui mais en fait c'est mon habitude à moi déjà je vais pas aller au Placalidrome aujourd'hui okay. donc déjà je vais fréquenter les lieux où je fréquente moi c'est là que je l'envoie D'accord, voilà. Donc je l'envoie là, on va discuter, on mange, on va... Je suis pas pressé en fait, je suis pas le mec qui arrive tout de suite à... Ah non, je vais descendre ton caleçon, ça m'intéresse pas ah, aujourd'hui, vous avez réussi, vous battez plus au palais pal pal Non, pas parce que ah. je ne vais plus, je mange ça à la maison. Ah d'accord. Okay. Si j'ai envie de manger, je vais te faire demander de... D'accord, d'accord. Donc, donc on a vu que vous avez insisté, elle a dit quelques mois, c'est ça. Et, et, et comment vous succombez, madame Vital, au charme la présence parce que vous dites les présents. Comment vous succombez J'aime les détails. Hein? Mais bien sûr, nous oh, sommes là non. dans ce tribunal pour éclaircir les affaires louches. Oui. Bon, je... Donc comme je disais et après il m'invitait dans un restaurant on a causé C'est là on a échangé un peu. Mais bon, bon je prenais ça pour de l'amusement en fait. Donc il parlait ah? du... qu'on a fini, il m'a déposé et tout et tout. Et après, euh, lui il est parti, il est retourné en Europe. Et moi je devais venir. Je pense c'est un mois après non? En France, mais même même même deux semaines après je sais plus. Je devais aller pour une petite tournée. Et donc, euh, je l'ai informé que, ah, moi, j'arrive en France bientôt pour une petite tournée et tout ça. Mmh. Et il m'a dit, viens, je te prends en charge. Il dit, mmh. vous comme ça, vous dites, et puis on arrive après là, en France là-bas, et puis on ne vous voit pas. Pardon, ça. moi, il m'en mmh. va déjà. Il y a Dao, l'agent qui est là, qui s'occupe de moi, comme d'habitude, sur mon bouquin. Donc, moi, je vais faire mon travail. Si on s'est vu, c'est ça. Mmh. Il m'a dit, non, non, non, non, non, viens, je, je te prends en charge. Mmh. Voilà, donc, euh, voici mon assistant même qui est là. On a commencé à rigoler, il dit, ah, lui, là. Euh, Bengis il vient ici encore d'Ivoire, il cherche les filles des vacances vous êtes distrait et tout ça Après moi c'est dans la bêtise là Ah vous l'avez critiqué donc, au début Bien donc, sûr je lui ai dit ah, ça bien. Je lui ai dit ça Quelqu'un qui est amoureux de vous Vous le critiquez avec mais votre argent Mais comment agent. tu peux savoir si c'est Avec votre argent Donc lui son travail à côté de toi C'est d'écouter quand elle est fâchée mm -hmm. <rire> Et voilà donc souvent il m'appelait Mais je ne répondais pas Il me donnait des rendez-vous Je ne partais pas et tout ça Et bon après que je suis arrivée en France Je le vois à l'aéroport mmh. Je sais qui Ça m'a étonné en fait Il dit hi Waouh oui, il est à l'aéroport. Il dit Tu pensais pas qu'il est venu Il dit Ok. Ce conseil m'a pris. Il dit Tu es dormi où J'ai dit Je veux mmh. dormir dans tel, tel hôtel. Il dit Ok, allons. Et il m'a installé. Et il, il a payé. Bien. On est parti ensemble. Il ne veut pas une voix. Il a utilisé le moyen. Il a utilisé les pas moyens, ça, l l utilisé moyenne, monsieur le juge. Non, pas forcément. <rire> Tout les ça, ça il a dit non, que il quelque dit, chose qu'il a respecté. C'est le milieu qui précame. En ouais. fait, il a respecté sa parole. Voilà. Et moi, j'aime les gens comme ça. Je ne dis pas une chose aujourd'hui. Puis demain, tu vas dire autre. Le contraire, en fait. J'aime pas les bipolaires. D'accord. Et donc, on allait ensemble à la réception, je tu n'as qu'à payer devant moi, reçu, là, je vais garder. Parce qu'on se connaît en détail. Tu as fait, genre, ils sont dans la chambre, tu as descendre ils payer, d'après toi, et puis un matin, la police, oh, tout, tout, tout, tout, tout, tout, madame, voilà, on ne sait jamais. On a vu. Donc, j'étais tellement mm -hmm. méfiante. Je mm -hmm. dis, allons ensemble. Il dis, hé, t'as pas reçu qu'elle a dit, oui, allons. Et il a payé, j'ai pris le reçu, il a gardé. Bien. Voilà. Et c'est comme ça, on était là au fur et à mesure. Et un jour, il m'a dit, ah, tu as passé un mois dans l'hôtel. Viens chez moi à la maison. Hey, mais, non mais monsieur, non mais. vous, vous avez dit tout à l'heure que quand, quand vous, vous voyez une femme, c'est pas directement ça. Pourquoi vous voulez la ramener ah, chez vous à, vous à si la maison? Vous du temps qu'elle m'a moi, c'est du temps? c'est beaucoup. Non, mais moi, c'est peu. C'est beaucoup? Même Et moi deux jours, trois, trois c'est beaucoup. Ah, Il y a d'autres, mais dès que, dès, que, dès que ça se passe bien. Comme ça peut attendre un an ça se passe bien, ça dépend. Non, elle voilà. faut pas plus de moi. Donc elle, fait elle fait a dit ça, tu es parti là-bas. Elle fait pas plus de deux mois à l'hôtel. Elle est restée quelques, quelques semaines, je crois, oui. si j'ai bonne mémoire. Oui, mais moi, c'est juste mon euh, un euh, mois. C'est moi qui l'ai accusée. On va venir à vous tout à l'heure. Ah. On va okay. finir. À... Okay. bien sûr, <rire> la partie là. Donc, Donc je disais, étant à l'hôtel et tout ça, et après, il m'a dit, mais vous de rester tout le temps. En Faites un mois à l'hôtel ici. c'est pas, mais tu vas rester chez moi. Il a dit.. C'est chez toi, puis quelqu'un vient tomber sur moi un matin pour dire que chez son mari. Pardon. Ah, c'était -ce, -ce que C'est pas une manière de poser la question de savoir si tu as tu, chéri. tu vis avec quelqu'un. Quand femme dit non, ça, c'est que... Comme ça, moi, j'ai commencé. Mm -hmm. Parce qu'on ne sait jamais, il y a des hommes qui ont des femmes ou ils sont dans une relation. Peut-être qu'ils ne vivent pas à la personne. Mm -hmm. Mais elle est là, elle quelque est là, part. Est ça. Tu es chez lui un matin, on vient taper la porte, voici le problème. Voici le nom de sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas haut. Oh. C'est comme avez ça qu'il m'a juré qu'il est célibataire et libre depuis des années. Et depuis des années, là, il est poulet sans propriétaire. Et c'est comme ça. Il est son ça? propriétaire. Mmh. Et depuis là, je suis son propriétaire. Ses deux enfants me connaissent. Je les connais. Je connais toute sa famille. Je connais pas, pas mes pas. On va arriver là-bas. Mais, mais, mais, mais, bon, mais vous, dévoquez, vous connaissez toute connaît. sa famille. Donc, quand Madame je Bittal. dépose mes bagages à Paris. Là, je suis dans mon foyer. Personne Attendez, ne me gêne. Personne ne me dérange. Il a fait quoi, quoi, quoi Il a fait quoi, quoi, quoi Vous avez fait quoi, quoi, quoi, quoi, monsieur Versace la dernière fois que j'étais là, c'était quand même. C'est en Dans septembre, le micro, Baissez un peu le micro. Pourquoi pour l'instant, c'est en septembre, non Je ne sais même plus, tout mais j'étais là la dernière fois que j'étais là. Mais les photos sont sur je... Internet pour aller voir sur... Vous il a fait, là, fait auprès de la famille Oui, oui jusqu'à Bois-Flé. J'allais à, à, à jusqu'à oui, son papa. Mais c'est quand le mariage, tout ça, là Parce que c'est bien beau de venir... C'est un problème. Non, mais c'est notre problème Quand vous venez faire déclaration à la télévision, est-ce que c'est un autre problème non, non, Donc on déclare en même temps qu'on est fiancé, en même temps le lendemain on va à la mairie. Mais c'est que vous êtes prêts. quand quelqu'un vient fiancer une Soit femme. Doit-elle marié légalement? Madame, j'espère que c'est pas mon procès ici. Okay. vous, ferez, euh, Madame, euh, l'accusé question. Euh, euh, euh, madame l'accusée. Oui, Monsieur le juge. Alors, sur le calendrier, tout à l'heure, euh, euh, l'accusé, Monsieur l'accusé, a dit mm. que il, il y a un mariage en cours. Bien sûr. Quand on regarde un calendrier, c'est quel côté où il y a en cours? <rire> on veut la date. Franchement, causer avec lui. Oui, monsieur, le. vous vous, vous, voulez, vous, vous comptez... Euh, vous mariez quand Dans la 7 années ou bien vous allez l'étudier Vous avez fait 8 ans Est-ce que c'est ça qui va changer la mentalité des Ivoiriens Non, si, non, si, c'est si. ça qui Nous, va changer. On aime sa musique On va, on on va voir que vous êtes précisions. vraiment sérieux dans cette histoire. Mmh. Il y a du sérieux des gens. On n'a rien Je... à prouver. Qu'est-ce que j'ai à moi d'aller m'exhiber devant dans une chaîne télé pour dire que je vais euh, faire quelque chose Momo non. Wang a fait ça ici, monsieur l'accusé. C'est pour ça qu'on vous pose la question. Oui, après, c est, c est, comme je, je le dis tout le temps, bah, chacun dans préciser, ses intérêts. Monsieur l'accusé, quand on vous pose des questions, oui. c'est parce que nous avons vu plusieurs cas. Oui. Et des questions avec que les gens nous posent. Plusieurs avec Avec des gens, pas ah, avec... Voilà, pas okay. Oui, avec mais elle. ça c'est la mentalité des ivoiriens. Et donc maintenant, quand nous on pose des questions ici à la cour, oui. c'est pour avoir des précisions. Oui, je précise, moi je suis, dit, je suis en train de exemple, dire un à, On peut dire par exemple, ça peut être dans le troisième trimestre de cette année, <rire> ou le premier trimestre. Mais si vous ne voulez prochain. pas nous inviter, oh, Seigneur. Ben ça, on va pas Seigneur. Non, c'est même pas ça. En fait, j'ai une activité qui me prend beaucoup, énormément de temps. Mm -hmm. Donc ça fait que je, je donne une date. J'ai une date déjà arrêtée. J'ai déjà le lieu, tout. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas envie de passer pour le faux. D'accord. Voilà pourquoi je ne donne pas de précision, parce que d'un moment, moi là où je suis assis là, d'un moment à l'autre, je peux déposer les casques là, je m'en vais à l'aéroport report. Donc, est-ce que ce de sera mon, cette année Est-ce que ça sera cette année Oui, bien sûr, ça, ça sera, sera cette année. année. Oui, ça sera cette année. on est sûr. C'est tout, tout ce qu'on voulait savoir. Ah, ah ça sera applaudissez quand même, ben. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que Vital se marie cette année. Ouais, Inch'Allah cette année. voilà. Euh, c'est tout ce qu'on voulait euh, savoir. Vital, moi je vais te poser une question. Ça ne va pas te plaire, mais je vais te poser la question. Pourquoi c'est maintenant, je veux dire, tu es disposé à te marier On a vu que tu avais une ancienne relation, dans le passé, avec un arrangeur dont je tairai le nom, qui avait voulu t'épouser, mais tu, tu ne voulais pas. Pourquoi c'est maintenant que tu veux te marier Est-ce que c'est parce que c'est -ce l'âge qui, qui se fait pressant Le regard de la société, les gens qui disent « vous, vous n'êtes pas marié » ou bien c'est parce que tu as rencontré enfin le bon homme Est-ce que c'est aujourd'hui la société me dit que je ne suis pas marié ça fait des années qu'ils le disent. Voilà pourquoi je pose la question. Voilà. C'est maintenant que je me sens prête. Parce que le mariage, ce n'est pas de l'amusement. C'est une personne avec qui tu vas partager tout le restant de ta vie. Mm -hmm. Tu vas le voir matin, midi, soir, durant toutes les années. Mm -hmm. Il vous reste à vivre. Mm -hmm. Donc ce n'est pas de l'amusement. C'est les fois comme ça. Parce que quelqu'un te dit non, je vais t'épouser. En même temps, oui, épouse-moi. Mm -hmm. Ah non. Il faut être prêt dans la tête. Il faut être prêt moralement. Maintenant, maintenant vous vous sentez prête. Je suis prête. Donc avant, vous n'étiez pas prête. Non. C'était les relations comme ça. Euh, tu as dit parce que vous n'étiez pas prête, c'est-à-dire c'est des relations, mais vous ne vouliez pas aller plus loin. C'est ce que je veux Ça dire. dépend. Ça dépend. Oui. Parce que Ça dépend je... de celui qui est en face de toi. D'accord. Si l'homme qui est en face de toi t'inspire le mariage. Mmh. Mais vas-y. Si tu n'inspires pas le mariage. Mais il y a un petit détail que je veux savoir. Alors, quand il vous présente ses enfants, oui. comment les enfants prennent la chose ben, il pense qu'il bien placé pour répondre à ça. Oui, Et monsieur, je, je, non, mais, je, dis, mais je veux que avant dire... Parce qu'avant même que j'arrive à la maison... Non, le premier contact déjà avec les enfants... Avant que moi j'arrive à la maison, <rire> Voilà. moi je, je m'inquiétais en fait sur ce sujet-là. Je me demandais s'il avait déjà parlé de moi à ses enfants. Donc je lui ai posé la question. Est-ce que tu as préparé les enfants à ce que moi j'arrive à la maison là-bas, vivre avec eux mm -hmm. Maintenant, depuis... Mais avant que tu quittes Abidjan, je leur ai déjà parlé de toi. J'ai pensé qu'ils s'amusaient en fait. Okay. Et quand je suis arrivé, il y a son fils qui a sauté quoi vital. Je peux faire snap. Dit, essaie, viens, viens, toi, ça, un snap. Il a dit, mais c'est venu vivre avec toi, c'était à fait quel snap il a fait sa photo. Et il y a sa fille aussi qui était là. Tata Bonne arrivée, ils ont commencé à tirer mes valises pour mettre dans la chambre. Comme ça. Ok. Tu ne t'es pas dit que c'était un piège Non, en fait, il a tout ça trop facile, en fait. Mais il a dit que c'était ses enfants pour te faire ça. Vous me faire quoi Je ça. me dis c'était trop facile, parce que je m'attendais pas à ça. D'accord. Parce que les hommes mentent tellement aujourd'hui. Bien sûr. Mais j'ai trouvé qu'avec lui, les choses vont facilement. Ouais. Quand j'ai dit là, c'est ça c'est lui qui a dit oui là, mmh. c'est oui. Il n'y a pas de débat dedans, il n'y a pas de doute derrière. Donc, je sais pas. Non, je me dis mais le monsieur là, il a tenu jouer un jeu, ouais, il a quoi en fait Parce que il ne m'a pas encore montré son petit côté méchant, mais son petit côté menteur. C'est quelqu'un qui me montre tout, il me dit tout. Quand je dis me dit tout, il me dit vraiment tout. Même les filles qui le draguent, les femmes du showbiz qui le draguent, c'est là qu'il a été haut, c'est là qui n'a pas été haut. Je sais tout mais je suis assise. Ce n'est pas tout il a dit. Il dit tout. Il ne peut pas tout dire. Il dit, il, dit, il, il, y, a il, dit il y a des tout. choses. Son téléphone, même, je regarde dedans. Ça, il faut laisser. <rire> a un cas se Sony sur le laisser. On encart ses concentrations. Tony ne peut pas procès. ton cas pour une généralité. Je Mon nom qui est là, là il bon, me dit bon, tout. Bon, monsieur Versace, vous, vous connaissez Vital. Aujourd'hui, c'est un personnage qui attire beaucoup de critiques. On parle d'elle comme étant la mère de buzz. On parle d'elle comme étant la mère de l'Extravagance. Elle est venue sur notre plateau ici avec plumes. C'est pas, c'est plumes de quoi C'est Autruche. Autruche, d'accord. Donc yeah. voilà, est-ce que vous... C'est combien d'autruches là. Il peut demander celui... au Silice. Est-ce est que vous n'avez pas peur de, je veux dire, ce personnage en lui-même Ou... comment je dois avoir peur En fait, mmh. il faut que j'explique quelque Parce chose. Parce que le groupe, ça doit être sécurisé. Hein il faut que j'explique quelque chose à mmh. la base, moi-même. Moi, je joue à la batterie, je fais de la musique. Okay. C'est-à-dire, je commençais à faire de la musique très tôt. Je faisais le rap, tout ça, des choses comme ça. Mmh. Mais quand tu viens d'une famille aussi où pour joindre les deux bouts c'est difficile, en tant qu'une personne, une personne intelligente, c'est des choses que j'ai mis de côté. J'ai mis de côté pour affronter les réalités de la vie, pour devenir quelqu'un de la vie. L'avènement du coupé décalé me rattrape avec la musique. Donc, c'est des choses que je connais et j'ai eu plusieurs relations avec certaines personnes dans le médiatisées. milieu. Oui, donc, ce n'est pas des choses qui... qui sont étrangers. Voilà, ce n'est pas étranger pour moi pour dire que non, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça, non, non, je m'en fous. Moi, mais... on dit que ça ne m'intéresse pas. D'accord, madame Vital, avec Momo Wang, c'est vrai que vous avez dit que c'est un buzz, mais dans le milieu, il se racontait que vous sortiez vraiment ensemble. Et c'est pour cela que vous n'avez pas eu du mal à l'embrasser un peu partout, aujourd'hui, devant la nation. Et puisque vous avez prêté serment de dire la vérité quel était l'état de ces relations. C'était le travail. Vous ne la stratégie pas ensemble. de communication. On hein. Vous voyez dans des points chauds de la capitale. Oui, mais quand, quand tu nous voyais dans la capitale, là, le clip était déjà sorti. Oui. Non, le clip était sorti. Même avant ça, non, après, non, non, non, non, même après ça. Même après ça. Il y a eu un retard au niveau de la sortie du clip. Il y a même fait un post sur ma page. J'accusais même 10 fils le réalisateur. oui Parce que c'était prévu que, après le tournage du clip... Un mois après, le clip sort Et mmh. quand le clip sortait, on attendait un, un peu du temps, le temps d'avoir les vue qu'on voulait avant de dire c'est un buzz. Mmh. Et malheureusement, le réalisateur a perdu les images. Mmh. Si vous regardez bien le clip, il y a peut-être deux robes de mariage, mmh. dans deux salles différentes. Mmh. Donc on a retourné le clip. Mmh. Donc le temps, puisqu'on a déjà commencé le buzz depuis le tournage mmh. du clip, le temps euh, du premier jour du tournage, pardon, du, du début du buzz, mmh. et la sortie du clip, il mmh. y a eu un, un temps de plus. Il y a eu un temps de plus, un non-respect du niveau du réalisateur. Mm -hmm. Donc, il fallait gérer le buzz mm -hmm. jusqu'à ce que le clip sorte. Donc, vous avez continué à gérer le buzz. Ville, là, Fais les bisous pour gérer le buzz. Où tu nous voyais en ville là-bas, regarder les dates et la date de sortie du clip. Bon, il bon, y, y a un avocat qui est en train d'arriver. 27200, oui. pour réagir en direct. Allô Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur, c'est quel nom, s'il vous plaît Je suis l'artiste à Cameroun. Artiste qui Cameroun, Cameroun. C'est pour accuser ou défendre Comment C'est pour accuser ou défendre Non, pas accuser. Je ne sais pas si je suis à la bonne adresse d'abord. Vous, vous, vous êtes accusé, levez-vous sur trace. Donc, je pense que vous, vous, vous, vous nous rappellerez pour autre chose. Mmh. 27... Voilà, je suis trace, trace 27-225-08-200. Un artiste l'a appelé pour déposer un CD. Oui, oui, euh, euh, euh... CD. <rire> Alors, alors, alors aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui était dans la jet set, qui chante aussi. Qui chante aussi. J'ai envie de dire, vous aimez bien les gens du milieu, du showbiz. En tant qu'un artiste qui est déjà exposé, pourquoi vous ne choisissez pas un homme qui est assez discret Est-ce que vous pensez que... Le cœur a ses raisons, que la raison ignore. Ça, c'est un proverbe. c'est un proverbe, mais c'est lui qui a sorti ce proverbe-là. C'est pas si il l'a réfléchi. On n'était pas tous d'accord, elle Allô Oui, bonjour, madame. Oui, vous pouvez oui. demander à, votre, à vos Amazon là, de se calmer un peu. Aïe. Eh, eh, eh. C'est ça, c'est ça. ça. Ah, hey. Moi, quand même. Voilà. Alors, madame, <rire> quel nom, s'il vous plaît C'est Yen Carole. Euh, maître Yen. C'est pour, pour, yeah. accu pour accuser. C'est pour défendre. D'accord. On vous écoute. Euh, D'accord. Je salue d'abord ma tata Vital. Bonjour, chérie. Bonjour. Non, tata. Ce que je peux te dire, fais ta vie. N'écoute pas les, les ragots des gens du réseau social. Exactement. Laisse-le, fais ta vie. C'est ta vie, c'est ta carrière. Si les jaloux sont fâchés de te voir, qu'ils fassent leur vie aussi. C'est ça même. Ah, c'est tout ce que je pouvais te dire. Merci, Merci beaucoup. Celle-là, beaucoup. Mmh. Euh. Mmh. elle n'est pas avocate. Oui, donc, Non, donc, donc, je parlais là. des gens du showbiz. Elle dit la, le cœur a la raison. Bien sûr. Mmh. Si mon cœur bat pour lui, mmh. mais je vais avec lui je, Donc mon je... cœur doit battre pour tout le monde quoi. Non, je sais pas ce que je veux dire, est-ce que, je veux dire le fait si de... C'est dans le showbiz là que mmh. mon cœur bat pour lui. Mon cœur bat vraiment pour lui, mais je me colle à lui. Oh, si dis... c'était dans un autre monde là-bas, parce que je, je fais des spectacles partout, je crois des gens qui n'ont rien à voir la musique, mmh. mais s'ils si ne me disait rien. Donc vous, en ah. dehors du de showbiz, vous n'êtes pas un garçon qui peut vous attirer ailleurs. Ils ne me disait rien. Ah, il doit forcément être dans le showbiz. Pas forcément. Lui il me dit quelque chose, c'est pourquoi je suis avec lui ah. Parce que vous, vous à me pas peur, avec lui. Vous n'avez pas peur que votre carrière prenne un coup. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, des quoi, artistes quoi. qui vont se marier, et, euh, elles sont plus présentes au devant de la scène parce qu'occupées à gérer leur foyer. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte-là C'est faux. Parce que quand pas, vous allez faux. vous marier, vous allez avoir des enfants. C'est pas tout faire, ça, faire de foyer. C'est pas à faire s'occuper de foyer. Sinon, c'est elle a foyer Pierre Tournée. C'est vous les hommes par là. C'est vous, oui, vous les hommes. C'est vous les hommes. Je pense que c'est à l'homme qu'il faut poser. Non, attends, monsieur le je vais répondre pas peu Mon mari va suivre. C'est vous les hommes qui faites qu'aujourd'hui, aujourd'hui là, quand les filles se marient et Pierre sont en baisse, parce que vous, vous pensez que la fille va rester tout le temps libre pour que vous la draguiez, pour pour vivre vos fantasmes avec elle ou mais je sais pas quoi que ce soit. Mais quand la fille est déjà casée, vous savez que quand vous allez la draguer, elle va vous rejeter. Vous allez l'appeler, c'est même pas ce mec qui va vous décrocher. Donc déjà, vous vous êtes déjà fâché. Et donc du coup, donc vous, vous, la barrez, vous la barrez sur les listes de... Mais c'est de... ah, de... ça, il n'y a pas. Va, voilà. Par un contre, un il y a certaines personnes qui, qui, qui, qui, qui sont coup bien coup. dans la tête. Et voilà, il ouais. la différence. Allô Allô Bonjour monsieur, c'est quel nom s'il vous plaît Bonjour, c'est monsieur Diomandé. Alors, maître Diomandé, c'est pour accuser ou défendre Accusé, vous pouvez couper puis, votre poste radio, s'il vous plaît, ouais, le retour. Ok. Voilà. pour accuser et à la fois donner des conseils, si possible. D'accord, on vous écoute. Vous coupez votre poste radio, s'il vous plaît, parce que c'est désagréable. Ah, je vais le reparler, c'est important aussi. Ok, d'accord. Ah, mm -hmm. Ça fait, j'ai enlevé le reparler. Ok. D'accord, donc euh, déjà, c'est euh, pour accuser déjà pour dire à les femmes, il n'y a pas que ceux qui vont toujours l'encourager dans ce qu'elle fait. Allô? Vous n'avez plus unité? Ça fait que tu n'as rien. Quand tu commences, ça te aux gens. Non, quand tu commences non, mal. Peut-être que c'est le réseau. Allô? On n'a qu'à chercher va Oui, bonjour, monsieur. C'est quel nom, s'il vous plaît? C'est Maître Robert Soulamar. Maître Robert. Oui. On vous écoute. C'est pour accuser ou défendre? Oui, c'est pour défendre ma star préférée. On mmh. vous écoute. Moi, je veux dire à Vital, elle est difficile d'écouter les gens sur les réseaux sociaux. Comme euh, la tienne a filé tout à l'heure, elle a parlé. En tout cas, c'est une femme très forte dans la tête. En tout je ne ai, m'aime même pas les moments. En tout cas, c'est une femme très forte. Tu je manques, manques mot? les mots Je ne mmh. me plains que c'est une femme, non. Bon, merci mots. beaucoup, Mais là, mon tu frère. As tu, as tu es un garçon, merci beaucoup. Il n'a rien dit, tu dis merci beaucoup. Non, il a dit qu'il manque pas les, pas. les mots, le merci. Merci. Il ne manque pas les mots. Il il, il dit, par il vos les dépasses, pas bon, Maintenant, tu as appelé pour manquer les mots. Bon. Merci. bon. Merci. Merci non, il y a une femme là. Elle est tellement oui. oui. bien. Merci beaucoup. Merci oui. beaucoup. Dieu te bénisse, mon frère. Tu aurais une bonne femme dans ta vie. Tu ne l'as pas déjà. Vraiment, il y une bonne femme Il y a de ne pas. Dieu va cette belle femme-là. bonne femme-là. Il y a il ça. Oh là là. Dieu vous bénisse. Je souhaite que béni de Dieu aussi. Amen, amen. Voilà. Merci beaucoup, mon merci, frère. Merci, merci. Bien. Alors, monsieur le juge. Bah, il dit, l'avocat dit que tu es bien. Ouais. Oui. Je vais demander à monsieur Marco Vestager, qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que Vital, c'est la bonne Puisque vous étiez célibataire depuis des années et vous vous remettez en couple, qu'est-ce qui vous dit que c'est la bonne non, Je à la question, donc il a voulu que je réponde là. Oui. Je oui, d'abord oui. et ça, oui. je vais mettre ça oui. Est-ce que ça a été facile pour les enfants oui, ça va, j'aurais déjà parlé, non, c'est même pas, pas de cette question, c'est de la question dans le style, euh, euh, non, est-ce que vous n'avez pas peur parce que votre carrière va prendre un coup oui. ou des choses comme ça. Oui, oui, oui. Je veux simplement dire que je ne connais pas d'artiste qui, qui est riche avec, avec l'agent de, de la musique, ça n'existe pas. Ah bon Oui, je mets quiconque au défi, ah bon, même hein Michael Jackson. Et même Alpha Blondie Ça n'existe pas. Alpha Blondie est l'artiste La musique fait... c'est une carte de visite, oui. tout ce qui est chaud. C'est comme un footballeur. Le footballeur, il a 10 ans de règne dans toute sa vie de carrière. Il a 10 ans mm -hmm. pour amasser de l'argent et faire du business. Mm -hmm. Si tu prends même en Europe, que tu prends en Europe, que ce soit en Occident pour revenir ici, tous les hommes qui... Je n'ai jamais vu le nom d'un artiste classement phobe, riche, ça n'existe pas. Je ouais, ça n'existe pas. Classement mm phobe. -hmm. Quand on parle des gens, les hommes qui contrôlent le monde, on parle des hommes d'affaires, des chefs d'entreprise, des les, les, les lobbies. Mais, donc la musique, il faut que les, les Africains co commencent à comprendre cela La musique c'est une carte de visite qui va te permettre de rentrer partout pour faire tes business Tant que tu n'auras pas l'esprit business, on le dit même, c'est écrit chaud et bise Tant que tu n'auras pas, pas cet esprit, tu vas finir pauvre Aujourd'hui si tu prends l'esprit, tu prends Jay-Z, pareil Tu prends PDD, pareil, Kenny West, pareil La personne qui n'a pas voulu faire de business, qui voulait vivre de son art et qui, parce qu'il investissait beaucoup dans le passif, s'appelle Michael Jackson. Il est mort avec des dettes. Je ne dis pas qu'il est mort pauvre. Il ne faut pas que les gens vont confondre, mais dit oui, mais mais le rapport C'est avec... pour dire mm -hmm. que la musique en elle-même, ce n'est pas que ça, ta carrière n'aura plus décollé. À partir du moment où tu as, as déjà le réseau qui te permet de rentrer partout, il faut chercher à innover, à faire autre chose, faire du business derrière. Donc vous voulez dire qu'il y a rien dans la musique Selon moi, oui. Ah bon ouais. Vous gagnez rien dans la musique vitale Non, je ah, parle ah, pas ah, du train mais... de vie Non, faut pas <rire> confondre les choses Je parle du train de vie qu'elle, elle veut mener C'est pas ça, c'est pas la musique Mais de façon, la vous parlez, c'est comme si chanter même un chante là Ça lui donne rien Non, c'est parce que je dis, la mais... preuve La preuve, elle a une voiture qui de 20 millions Dieu merci Donc c'est pas une question de que C'est pas à chanter Qui a, qui a fait ça Qui a donné une voiture de 20 millions C'est même qui a payé <rire> Euh, ça veut dire que la musique a l'argent dedans Mais oui. moi je veux dire qu'il y a des artistes qui vivent quand même de leur musique On a vu qu'Alpha Blondie euh, Une année euh, A été euh, l'artiste qui a fait le plus de concerts au monde Et qui a, qui a, qui a, qui a ramassé Le plus d'argent Cet argent de la musique là peut être réinvesti ailleurs Ça je suis d'accord avec vous mais dites pas qu'il y a des artistes qui la musique n'a jamais rendu des gens riches. Non, vous avez pas compris ce que je veux dire. Je veux dire que tu peux pas dire que tu es artiste et que tu vis de ton. Tu sais que tu sors un, un tube aujourd'hui, ça plaît aux gens aujourd'hui. En Afrique, tu sais en tout cas, peut-être. Tu, ouais. tu sors même pas tout dans le monde. Tu sors un tube aujourd'hui, tu sors un tube aujourd'hui, ça plaît les gens, ça plaît aux gens mm -hmm, aujourd'hui. Mm -hmm. Tu vas le sortir, ça va plaître, ça va plaire aux gens. Les gens vont danser des trucs comme ça. D'ici un an, deux ans, c'est passé. Mm -hmm. Tu vis de quoi? Tu, tu chantes veux... encore y a de... Même quand tu chantes encore, des fois ça décolle pas. Mm -hmm. On a vu Michael Jackson qui a fait le plein avec The Thriller, mais d'autres albums n'ont pas eu le succès que The Thriller a eu. Oui. Donc du, du coup, c'est de la loterie. On comprend. Vous voulez dire mais, que c'est pas mais, pas stable. Maintenant, pas stable. maintenant, pas stable. maintenant ouais. on va décoller avec la pub et on revient tout, tout, tout, tout. <rire> <rire> Mais arrêtez de mentir,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 Oui, ah, mais, vois, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais les baoulés, c'est une grande langue. Oui, mais oh. après, on ne va pas parler d'une émission en français, en baoulé. Ce n'est ah, pas la nouvelle oui. Donc. Euh... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate.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 mais arrêtez de montrer au vous avez Non, non, attardez, non, non. attendez. Non. vous avez vous C'est pas moi qui ai créé du affaire de cuir dans le pays là. Il mm -hmm. y a déjà gagné mon propre maison. Mm -hmm. Ils ont déjà ch cherché mon propre maison, mm -hmm. Mm -hmm. mon propre tassoir. Ils dorment bien. Mm -hmm. Ils mangent bien. Il y a congélateur. Il mm -hmm. y a frigolation. Mm -hmm. Non, hum. non, non, non, il y avait, non, il m'a pas encore. En ah, quel mais moment avait, tu te couches Non, non, non, il y avait envie de le voir. Après, après il voilà, y avait envie 80. de le voir, il hum. me soudisait que quoi hum. Si il me rend un bonjour. Bah, voilà. Je réponds. Oui, mais, vois, mais, mais, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais en baoulé, c'est une grande langue. Hein. Oui, mais bon. après, on ne va pas parler d'une émission en français en baoulé. Ce n'est oh, pas une nouvelle histoire. Oui. Tu vois, donc. Euh,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 ah, il est parti. Monsieur le procureur. Oui, monsieur le juge. Vous avez la parole. Alors, je voudrais revenir sur euh, Madame Vital. Oui. Vous étiez convoquée au bureau du procureur devant cette justice. Oui. Et hier soir, on vous a vu faire une sortie dans un direct tout énervé. Oui. On n'a pas trop compris. Oui. Pourquoi vous étiez énervé comme ça En fait, euh, tu sais, dans le monde du showbiz, il y a des gens avec qui on a des affinités. Il y a mmh. des gens. Euh, on ne se connaît pas, on ne se fréquente pas. On ne mmh. se parle pas, on ne s'écrit pas. Yvi mmh. Dero, c'est mmh. une personne que j'ai toujours respectée. Voilà. Et elle on fréquente à peu près les mêmes personnes. Et par rapport à ma relation, elle sait très bien que je suis dans la vérité, dans la réalité, dans du vrai et non de l'amusement. Elle le sait très bien. Elle a même appelé mon homme Marco, pour lui demander si on était dans du buzz ou de la réalité. Il lui a répondu. Elle a appelé des amis qui sont en France pour leur demander si c'est un buzz ou c'est de la réalité. C'est quoi ces, ces renseignements en fait autour de ma personne En plus, on s'est crois, croisé une fois chez Mollard au bureau et on en a parlé. Il y avait Al Moussafa, il y avait beaucoup d'artistes qui étaient là. On en a parlé. Elle sait dans quoi je suis. Elle sait même que je, je, je pars me marier là. Je veux me marier avec cet homme. Elle le sait très bien. Alors je n'ai pas compris pourquoi là, tant qu'on me fiance aux yeux du monde entier, et venir s'asseoir sur son plateau télé, prendre mon nom pour en faire le sujet de son émission. Je n'ai pas compris. Dans le but de me salir, pourquoi faire passer mon mariage pour un buzz pendant que tu sais très bien où tu es assises là, que ce n'est pas un buzz J'ai trouvé un peu hypocrite de sa part. mais a... j'ai pas aimé. Elle... J'aurais voulu que ce soit une personne qui ne sait rien de cette relation, qui ne nous connaît pas du tout, mm -hmm. qui dit ça, je ne répondrai jamais. Mm -hmm. Mais une personne qui sait, c'est comme un parent à toi à la maison, mm -hmm. qui connaît les réalités de la maison et mm -hmm. qui sort dit autre chose. Mm -hmm. On appelle ça comment si C'est mm -hmm. pas la sorcellerie. Donc, Yves, Yves Doro vous connaît, M. Masso Elle le connaît bien qui... à son numéro de téléphone. Oui, M. Konawa. Ouais. Et comment vous avez vu ça cette... oh, Vous savez, les histoires des femmes, j'aime pas trop me mêler. J'ai pas envie de me de mettre au milieu. Que je sois... Euh un problème pour euh, les femmes parce que tu as une relation aujourd'hui, donc c'est des choses que, bon, je, je reste loin, je regarde faire ça, c'est le conseil que je peux lui donner à elle, je lui donne si elle veut, elle suit, si elle veut, elle suit pas mais moi, j'ai pas envie d'être impliqué dans ce genre de choses, on a vu plusieurs cas ici hein, aujourd'hui, eh, parce que par ricochet, quand vous, quand il y a un problème et que vous, vous intervenez et que vous prenez position, ou même que vous prenez pas position, que vous intervenez, tout se vous, vous dénualisez de tout le monde et par ricochet, ça touche votre femme, elle. Même si ce n'est pas euh, elle que ça touche, ça va toucher vos parents. Moi, je n'ai pas envie de ça. Pour des choses inutiles, de futilité, je n'ai pas envie de me prononcer là-dessus. Objection retenue. Oui, retenue. Pourquoi vous n'avez pas calmé votre femme pour dire que, bon, ne t'aimait pas dans Non, ça. il m'a demandé de ne pas faire le direct et tout et tout. Mm -hmm. Je lui ai dit non, vous, je vous peux ne pas. Vous pas votre mari Parce que là, je ne suis pas en train de m'amuser. Elle sait très bien que c'est ma relation. Pourquoi elle vient m'exposer pour permettre aux gens. De, de, de dégager des zones négatives sur ma vie. Ça, elle je n'ai pas dit, aimer. Mais allez voir l'émission sur la page jusqu'à mettre un titre vital, euh, reine des mariages forcés. C'est quoi, quoi l'objectif Jusqu'à jusqu en faire un micro-trottoir. Pourquoi J'ai parle de buzz actuellement. Depuis l'année a commencé, j'ai parlé d'un buzz quelque part. J'ai sorti une chanson qui est buzz. Elle n'a même pas... Elle a jamais partagé une de mes chansons sur sa page. Vous savez, quand tu dis que quelqu'un a une sœur pour toi, il faut si tu veux l'aider, tu, tu l'aides. tu veux la soutenir, tu la soutiens. Mais pas en, en, en la dénigrant. Pourquoi parler de buzz quand il s'agit de Vital Mais soutenir la carrière de Vital, non, tu ne peux pas le faire. Ça lui coûtait quoi de partager mes chansons sur sa page J'ai sorti une chanson avec Roga, Roga il n'y a pas longtemps. Est-ce qu'elle a partagé oui. sa page Pourquoi elle ne parle pas de ça Elle veut parler de buzz. Quel buzz c'est pas un buzz. Et laisser ton chroniqueur de merde me traiter de, de quelqu'un qui en manque de talent. Et puis tu approuve cela, tu souris pendant qu'il entendent m'insulter, Mais descendre, mon talent Mais me permet elle de elle vivre. Est, est je est jamais... désolé, je suis d'animation, c'est Tout ce qui se passe sur son plateau, c'est elle qui les, est à la base les engage. De ça. Moi, j'ai affaire à elle parce que je trouve que c'est son chroniqueur, est son repéro, est son lèche-cul, disent des paroles méchantes, insensées. Contre moi, c'est parce qu'elle a voulu qu'ils le disent. C'est une émission enregistrée. L'émission n'est pas en direct. Hein. Oui. L'émission était enregistrée jeudi. J'ai fais fait un montage pour que l'émission passe. Donc, elle pouvait enlever cette partie là-dedans. Si elle a gardé, c'est parce qu'elle aimait que le petit me descend sur le plateau. Et ça, je suis désolé pour ça, mais je suis très dessus d'elle. Est-ce que vous l'avez appelé Dès quel droit elle veut me rabaisser Dès quel droit elle veut mettre du sable dans ma relation Elle a un souci avec mon mec ou moi Elle a un souci qu'elle nous dise la vérité Je suis dans mon coin, je respecte beaucoup l'homme. Mais quand tu me manques de respect, alors j'oublie le respect et puis on va traîner dans la boue ensemble. Ivy Dero a abusé. Je sais pas de quoi, mais. C'est qu'elle a fait sortir son plateau, j'ai vraiment pas aimé Mais Une émission enregistrée, et mm -hmm. tu fais ça Mais Vital, vous savez bien aussi qu'aujourd'hui Beaucoup de gens se posent et en la plus, question Excuse-moi, excuse-moi, oui. en plus elle a menti son plateau Et dit que je suis à, à deux ou trois buzz de mariage Pourquoi mentir J'ai fait combien de buzz de mariage Un seul de toute ma vie, un seul buzz de, buzz de mariage Avec Momo Wang, a, mm -hmm. avec la chanson Mon bébé mm -hmm. Elle a vu quel autre buzz de mariage Jusqu'à pas de deux trois avec Hassan Ayek. Pourquoi mentir en fait Si tu veux parler de quelque chose, il, faut parler. il y a trop de buzz qui passent à monde, En Côte d'Ivoire Mmh. On, Mais... parle, on, parle, on parle un peu de la, la cherté de la vie. Mmh. Elle peut parler de la cherté de la vie. Il y a eu beaucoup de buzz. des Karine Asse qui quitte le plateau, télépathique avec eh, J'en ai Pourquoi elle n'en parle pas C'est si moi qui fais les buzz encore, tu vois mmh. À un moment donné que les gens me lâchent, me lâchent les baskets J'en ai marre en fait. Je ne suis pas les tapettes. Celui-là s'élève vital. Celui-là s'élève vital. Ça veut dire quoi Justement, a fait. vital. On, on voit que. avec Si ce tu buzz... peux partager mon clip, fais passer, diffuser mon clip, tu peux mmh. pas me soutenir. Laisse-moi là où je suis. Vital, vous, vous êtes quand même euh, une personnalité publique. On a vu qu'avec le buzz de Momo Wang, beaucoup ne vous ont pas pardonné cela. Et donc, est-ce que vous, savez, vous, vous, vous comprenez que c'est légitime pour mais certaines personnes buzz. de eh, s'interroger Mais c'est pas deux, c'est pas trois, c'est pas quatre. Oui, même si c'est un, ça peut être un Tous deux les trop. buzz ne sont pas acceptables. J'ai fait ce, je fais je veux ce buzz. D'autres ont, ont compris le système de communication, d'autres n'ont pas compris. Ce mais après, me je... disent excusez-moi, c'est passé Oui, ce que je veux comprendre, c'est mmh. que ça fait très mal parce que vous la considérez comme votre soeur. Comme une soeur. Et puis elle sait la vérité. Elle sait que je suis dans une relation mmh. réelle avec le monsieur. Je vis avec lui. Mmh. Dans elle sait. Je partais sa vie depuis. Et puis une belle FF, dit, elle fait comme si elle ne mmh. sait pas. Elle fait comme si elle ne sait pas. Elle va mettre mon nom dans mmh. la bouche des gens. C'est quoi elle cherche en fait. C'est comme si elle et moi il y avait un problème. Il n'y a pas de problème entre nous. Je dis quand je la vois, mais je dis je la salue, la mère, la mère, elle a tous les respects. Enfin, je, je me dis que c'est une grande dame. Mais c'est pas que comme ça qu'elle était. Je suis désolé, mais si tu fais une émission, il y a, quand tu parles de buzz, il y a eu trop de buzz au milieu du showbiz ici. Il y a eu trop de buzz. Pourquoi Vital son mariage Vraiment, Je, je l'ai dit désolé, mon mariage mais est mais faux. Je suis obligé de prendre un appel oui, parce qu'il y a oui, tellement oui, de coups de fil que... Coupez votre poste radio. Mais vous mais quand vous, plaît, vous appelez, monsieur. surtout enlevez le haut-parleur. Vous pouvez couper votre poste radio, s'il vous plaît. Oui, ça fait. Voilà, merci. Euh, c'est quel nom Oui, c'est Joël Nguessin. Ben Joel, accusé ou défendu Accusé, M. Marco et défendre Vital. On y va. Ok, je vais commencer d'avoir pas Je vais à la peine de t'écouter. Ok. Par rapport à des... Bon, celle dont tu parles. Ok. T'as pas besoin de te mettre... Donc c'est juste une chose Nous sommes ta famille. On sera toujours avec toi. Merci. Et si ta gloire de te marier est on doit gloire à Dieu. Amen. Tout ce qui se passe à côté, là, le il sait rien. Je te souhaite en tout cas le succès et bonne bonheur de ton mariage. D'accord. Rapidement, vous parlez euh, au marié. Au bon, fut marié. Futur marié. Futur marié. <rire> oui. Monsieur Marco, respect à vous d'abord. Respect. Vous avez tout mis. Vital, vous avez choisi comme femme. Ce n'est pas la menace. Mais hein. si vous jouez à vous aurez toutes ces femmes derrière vous. Si, c'est une joue vitale tu vas voir il doit la marier il faut qu'il la marie ça c'est pour prouver que vous avez beaucoup d'amour pour elle ou bien c'est juste pour me menacer non je pense que non non c'est pas c'est pas c'est pas te menacer mais c'est pour dire que on te confie on te confie notre vital voilà y a pas de problème soin de notre vital moi j'ai pas de souci avec ça mais le problème c'est que vous savez généralement quand deux personnes c'est c'est pas c'est pas ça veut pas dire que c'est l'homme qui est fautif vient la femme est hein est ah, ta foule, personnes... là, ça va jamais voilà C'est deux personnes qui sont responsables Si l'amour est fini, c'est fini ça, que, que ça n'arrive pas Et puis après, bon, comme tu l'as dit, vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux Vous, êtes, vous allez me tuer, mais bon, malheureusement, je ne vis non, pas non, ici Non, non, non, malheureusement, non Malheureusement, je ne vis es, pas tu... ici, donc non, ça tu tu es, a besoin de moi es, Tu as gâté ma règle déjà Tu es un c'est bon Tu as juste dit que tu as eu la femme de ta vie, mon frère C'est compris, merci Prenez grand soin, que Dieu vous bénisse Merci, merci vite vite Je veux voir ton doigt gauche là Je veux voir la bague là, c'est vrai, vrai mais appelle ton, ton bijoutier. Non, mais. Je... C'est tellement simple. Mmh. Ça, c'est combien de carats Demande à l'acheteur. L'acheteur C'est combien de carats Parce qu'on a entendu la valeur nous sur plateau tableau. On a mis tout sur oui, tout le Oui, mais nous, on est un tribunal. Tout est détaillé sur pas le réseau. On que le procureur a été De On vérifie. L'authenticité là-bas. Ça brille, monsieur le juge. Je vais appeler. Allô Allô Allô Ouais, ouais, ouais. Il a fait fort. Ah bon Allô Allô Bon, toi, tu es dans une commune, il n'y a pas réseau, tu appelles. Oui. Euh, oui, mais de, je, euh, alors, Vita, tu as sorti ta chanson avec un featuring avec Roga Roga, oui. appelé Buzz. Oui. Bizarrement, on n'est pas fait de buzz autour de la sortie de cette chanson. Mais pourquoi forcément faire des buzz non, chaque non, fois J'ai dit bizarrement parce qu'on sait que vous annoncez toujours une sortie avec. Buzz. Je pense que c'est Buzz, c'est mon travail. Est-ce que c'est est les nouveau... buzz qui m'est trouvé Alors, est-ce que c'est un nouveau positionnement ou bien vous avez compris qu'il fallait que vous. Je ne suis pas condamné à faire des chansons accompagnées de Buzz. OK je ne fais même pas de buzz. Le seul buzz qu'il fait de toute ma vie, c'est celui du mariage. Ça, c'est moi qui l'ai créé. C'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui l'ai imposé. Ce buzz du mariage. Mais à, à part ça, tout ce que vous avez entendu, vous avez vu, là, c'est des clashs, c'est des gens qui me provoquent. Mmh. Et je réponds. Mmh. Mais comme ma voix porte, on appelle ça buzz. Et si ça, peut être, ça coïncide avec des sorties, puisque moi, je sortent des chansons chaque un mois, chaque deux mois, chaque trois mois. Donc, chaque fois que tu me provoques, moi, je vais m'asseoir et puis je réponds. Oh, mais, voilà. Mais, mais comme vous êtes un peu énervé, regardez votre <rire> le sourire, va revenir. arriver. <rire> alors, non, là, donc, alors, je ne monsieur... suis, suis pas condamné à faire du beurre voilà, chaque fois. Monsieur le juge, oui. avant de terminer, oui. j'aimerais, devant la nation, oui. que chacun s'adresse à l'autre pour nous dire ce qu'elle a aimé, chez l'autre On n'est pas à la mairie, c'est si le jour, c'est à la mairie. Non, non, non, pourquoi non, non, non, pourquoi non, non. je le dis Oui. Parce que c'est mon réquisitoire. Parce que je, je dois faire réquisitoire. Non, on ne veut pas ça à Ce n'est pas vous qui décidez, c'est le pas juge. Pas dans un palais de justice, Non, on ne pas le faire. C'est le juge qui on décide. On ne le fera pas, mais tu bois de l'eau. Donc moi, c'est mon, ré, mon réquisitoire qui est là, monsieur le juge. Non. Le procureur ne peut pas me demander ça. Là. <rire> Il a casé le C'est devant le maire. c'est le maire qui peut me poser cette question-là. Mais on l'a aimé ici dans... Non, non, non, dans, dans, dans une pays. mairie. Rendez-vous dans l'une des mairies de la, de, de, de, de, de la ville d'Abidjan. Bon, <rire> comme on a dit, ce n'est pas le buzz. Oui. Et que, voilà, c'est la réalité. Aujourd'hui, vous comprenez la psychologie des Ivoiriens. Pour certains artistes qui annoncent un clip avec une robe de mariée et autre, beaucoup sont un peu sur la garde. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vrai, de réel. Euh, comme il affirme, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on puisse nous inviter le jour du mariage. Pour oui, on la puisse cour manger. doit pas été Bien que, sûr. Oui, non, vous n'en faites pas la liste. Voilà. Vous êtes, vous êtes sur la liste. Pour qu'on puisse manger. Donc, mon, mon réquisitoire, c'est qu'on soit sur la liste des invités. <rire> ok, il n'y a pas de problème. C'est d'office. Alors, C'est d'office. C'est vais... d'office oui, oui, oui. Ah, monsieur le juge, oui. je pense que nous sommes. Non, tu n'as pas, pas une mauvaise personne. personne. Vous avez su la liste. Le 20. Merci beaucoup de confirmer. Je voudrais, voudrais m'adresser aux deux accusés. Vous êtes condamnés à vivre ensemble pendant 100 ans. Amen. Que personne, ans. quel que soit le problème, <rire> revienne dans cette cour pour demander le divorce. Nous allons prier pour vous. Mais, c'est à vous de faire en sorte que Dieu écoute nos prières. D'accord. Donc vous êtes condamné à 100 ans de vie ensemble. Amen. Voilà. Mesdames et messieurs, c'était accusé. Levez-vous avec Vital et Marco Versace et. Euh... Peut-être, je sais pas. Est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot. Euh, le Moi, c'est merci, mm -hmm. merci, et j'espère que tout le monde comprendra euh, la vérité, en fait, voilà, que je suis pas une go qui est limitée au buzz et que j'ai fait un seul buzz de mariage de toute ma vie. Et là. Je suis dans un vrai mariage. Mmh. Voilà, j'ai besoin de la prière de tout le monde. Et okay. vous, M. Marco Oh, moi, je, c'est un grand merci à, à, à, des personnalités que je, bon, je l'appelle sa personnalité, mais bon, c'est des hommes publics. À Willy, Willy Domboke que je dis grand, grand merci parce qu'il a été, oui, merci, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire cette grande surprise. Ouais, ouais, ouais. Pour pouvoir cette surprise Daoul et, Kama. et euh, Serge Kama. Serge oui. Kama oui. Et aujourd'hui, je me retrouve aussi en face de Dibé Cravate et Stony <rire> Donc, je dis merci encore. Merci. Pour une fois, parce qu'en en fait, mon, mon but, c'est que, à un moment donné, les gens, euh, en Afrique, on fait, on prend 24 heures pour jouer. Mm. Oh, il faudrait qu'en 24 ans, on puisse jouer peut-être 4 heures, et travailler. travailler 10 heures et dormir peut-être 8 heures. C'est ce que c'est mon souhait très pour bien. les jeunes gens. Très bien dit. Okay. Très très bien dit. Merci monsieur Merci. le juge. En tout cas, vous avez eu bon mari, hein. Parce que le monsieur, là, il parle bien. Oui, une dernière question à Vital. <rire> oui, que Pour ton prochain clip, euh, comme il était danseur avant <rire> <rire> le lui On tourne <rire> même ce soir. Elle il a un tournage de clip aujourd'hui. Il a lu son clip de ses chansons des bouquins, là. Oui. Ah. Chanson, de de bouquin, là. Il a fait une chanson, il appelle mais ça Kabacha Miliado Miliado Kabacha. C'est Koiba. Mais vous n'avez pas fait de featuring ensemble Oui, oui. Vous avez fait le featuring Si, ça vient. Non, on n'a pas encore fait de featuring mais on le fera. Mais moi, j'ai vous recommandé un truc. De de soir, vital et pour le mariage Je oui, vais oui. danser la danseuse principale <rire> Pour le mariage Faites un petit featuring Et puis ça va jouer là-bas J'ai une chanson d'amour la, la, la date du mariage La date du mariage Elle est approche, Donc on va oui. peut-être Donc faites le, le feat ah, bah, C'est d'approche Donc ça indique Monsieur le, le juge Peut-être que dans 3 mois hein. Non ça fait partie de La condamnation Le prochain clip de Vital On doit le voir Dans sa tenue de valet Il n'y a pas de problème Pour moi on prend La tenue de valet Je commençais J'ai commencé à faire Les balets même depuis hier Donc ça Oui allez moi Si a fait les brengues à voilà. ouais, vital. vital. Merci beaucoup d'être là. On merci, voit dans merci merci. Merci, merci, merci. Voilà. Et bon et le meilleur vous... procès, c'est ici, c'est pas ailleurs. <rire>